Salut à tous, c'est Tips Tipsyron et aujourd'hui je me retrouve tout seul à commenter le clip du dimanche, les autres m'ont lâché. Non je déconne, c'est simplement que c'est les vacances, tout le monde part et c'est un petit peu la galère pour organiser euh, les commentaires des clips du dimanche, voilà. Donc cette semaine du coup c'est moi qui vais m'y coller et euh, je vais en profiter pour faire un CDD full Iron, voilà. Donc euh, on commence tout de suite, je suis sur Grind en MME au balista et je vais faire un premier kill, un deuxième kill, une collate... Encore un, et encore un pour la Si-Fit Brook avec la quad on screen. Voilà, j'avais hésité entre un, un clip avec un No Scope Cross sur MW3 et ça, mais j'ai préféré mettre ça. Et garder l'autre pour un edit. Euh, voilà, on va tout de suite passer au clip fail et je vais faire comprendre à tous les gens de la team pourquoi je dis toujours que je suis maudit de la triple une balle et que j'arrive jamais à en mettre. Donc c'est un clip sur PC pour changer un petit peu. J'arrive la triple une balle est pire que parfaite. Elle est pire qu'évidente. J'ai même pas mis un quickscope donc la balle devrait aller tout droit. Et non. Un kill, voilà, pourquoi Aucune idée, je suis allé voir en studio, les gars sont parfaitement alignés au moment où je tire, j'ai temporisé presque une seconde, donc la balle devrait partir tout droit, mais elle part par terre, elle tue qu'un seul mec, bon, bah parfait, y'a pas de problème. Voilà, c'est sur ce petit moment de rage qu'on va se quitter, je vous rappelle que dans quelques jours, c'est le début de la Paris Games Week, ça va clairement être de la folie avec la tips, moi perso j'ai vraiment hâte, en attendant je vous laisse là, allez, salut tout le monde